On peut passer euh, en revue tous les, les besoins qui apparaissent dans les différents chapitres du plan global, que ce soit en termes de petite enfance, euh, manque de place d'accueil, difficulté d'avoir des places dans des écoles maternelles, euh, euh, manque de dispositifs d'accueil d'urgence, euh, par exemple. Au niveau de l'accueil des enfants en dessous de trois ans, il y a une place d'accueil pour cinq enfants, dans notre cas. Les jeunes, le manque d'infrastructures, le manque euh, de dispositifs qui prennent euh, réellement les, les besoins des jeunes en charge. Par exemple, le manque d'une aide en milieu ouvert à, à l'âge. Que ce soit les besoins en termes d'emploi, de formation, euh, surtout d'emploi. L'échec, le redoublement, le décrochage sont autant de facteurs d'inquiétude qui le désarroi dans les familles populaires. De locaux d'accueil pour les seniors... Enfin... Quelles sont les alternatives La maison de repos Afin d'éviter ce qui peut quelquefois être vécu comme un placement, de nombreux seniors cachent ou minimisent leurs difficultés. Il n'est pas rare d'avoir des témoignages de patients, ou de, de pharmaciens, de médecins de, de personnes qui ont des prescriptions de médicaments et qui finalement doivent choisir soit le moins cher, soit le plus urgent. Le, euh, les besoins euh, d'aujourd'hui ou les difficultés rencontrées par les personnes aujourd'hui ne sont pas euh, foncièrement différentes de celles du plan global précédent, mais qu'elles se situent avec euh, plus d'acuité. C'est des situations qui se sont aggravées. On pourrait parler du logement aussi. Et en tant que travailleurs de terrain, on se sent de plus en plus démuni face au manque d'accessibilité à un logement de qualité. C'est-à-dire un logement qui correspond à la fois aux besoins, mais aussi aux moyens de, des habitants. Les associations, c'est aussi une de, la première ressource du quartier. C'est la première ressource d'activation de de révitalisation de, de cohésion sociale euh, dans le quartier. Et je crois qu'il y a un énorme, un énorme besoin euh, qui concerne les, ces associations, qui sont en termes de locaux, en termes de d'infrastructures. Ce qui est fondamental dans les besoins des associations, c'est le financement structurel. Donc c'est grâce aux solidarités, aux collaborations, aux synergies qu'on peut pallier à ce manque. Mais c'est un, un manque réel.